Alors, moi j'ai une question qui n'est pas très loin de celle de mon collègue, parce que vous êtes donc commissaire de la gestion des crises. Il n'y a plus le terme humanitaire, ça c'est un peu dommage dans votre libellé. Mais je voulais vous poser une question sur quels sont vos critères pour intervenir dans une crise humanitaire Parce que lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, je pense aux Bahamas avec les cyclones, à Haïti avec le tremblement de terre, là c'est clair, tout est détruit, l'Europe intervient. Mais quand on a des cas plus fins, prenons l'exemple de ce qui s'est passé en Grèce, suite d'ailleurs aux mesures d'austérité qu'a fait subir d'ailleurs l'Europe vis-à-vis -vis de la Grèce et pas que, est-ce que quand les gens n'avaient plus accès aux médicaments, quand les femmes ne pouvaient plus avoir leur traitement au niveau de leur cancer ou ne pouvaient plus vacciner leurs gamins, est-ce que ça, vous le mettez dans l'aide humanitaire alors, pour moi, c'est à quel niveau vous mettez le curseur C'est quoi vos critères d'intervention dans ces sujets particuliers Merci. Thank you, Merci, Monsieur le Commissaire désigné, je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la députée, Madame Rivasi. J'aimerais commencer par dire un mot concernant le titre de mon portefeuille. Je pense que l'intention, c'était de dire clairement qu'il y avait un membre du collège qui est en charge de tout ce qui concerne la réaction d'urgence en cas de situation de crise. Et bien évidemment, l'aide humanitaire, cela fait partie de la euh, réponse d'urgence de l'Union européenne. Mais c'est une partie distincte de tout cela. J'en ai déjà parlé. C'est quelque chose de distinct qui est régi par des principes distincts, et j'insiste là-dessus. Votre question maintenant. C'est une question qu'on doit tous se poser. Et ma, question serait la, ma réponse serait la suivante. Tout d'abord, une évaluation des besoins. Il faut évaluer qu'il y, qu y a un besoin. Et dans ce cas-là, on doit y aller. En respectant le principe d'impartialité. Et si ce besoin se fait sentir au sein de l'Union européenne, on doit y aller à l'intérieur des frontières de l'Union. Je ne pense pas qu'on puisse refuser une aide humanitaire à des populations touchées à l'intérieur de l'Union européenne pour des raisons conceptuelles ou autres. Cela irait à l'encontre des principes que j'ai déjà évoqués à plusieurs reprises. Donc, sur le principe, la réponse serait oui. Oui, si nécessaire, on doit également faire de l'aide humanitaire à l'intérieur de l'Union européenne. En fait, ça a déjà été le cas une fois. Lors de la crise migratoire, l'aide humanitaire a été apportée au sein de l'Union européenne à la Grèce pour aider le pays à relever ce défi. Merci. Une question de suivi alors, une, une deuxième question qui est en lien. Alors, euh, tremblement de terre à Haïti. Comment faut-il faire, monsieur le futur commissaire, pour faire le lien entre la situation d'urgence et le développement Parce qu'à Haïti, hein, quand vous avez amené des aliments, ce pas les aliments pour la population. C'est des aliments qui venaient de l'extérieur. Alors, quelle cohérence vous voyez, quand on apporte des aliments, que ça corresponde à ce que les gens mangent. Et puis sur les semences, il y a eu souvent des semences étrangères, souvent des semences génétiquement modifiées d'ailleurs, qui ont perturbé l'organisation agricole pour la suite. Alors, je voulais savoir un peu quelle stratégie vous allez mettre en œuvre pour mettre en lien l'aide humanitaire et l'aide au développement. Vous voyez, pour qu'il y ait une cohérence, parce que vos interventions en urgence, elles ont des conséquences sur la suite. You, Merci, M. le commissaire désigné. Merci. En effet, ça, ça c'est un défi pour plusieurs raisons. Notamment parce que les procédures à suivre pour l'aide humanitaire sont plus souples. Pourquoi? Parce qu'on doit réagir très rapidement pour pouvoir sauver des vies. Et donc elles sont très différentes, disais-je, des procédures mises en place pour l'aide au développement. Mais je pense qu'on peut relever ce genre de défi en mettant en place une bonne coopération et j'ai l'intention de bien coopérer avec ma collègue Urpilainen. Je l'ai déjà rencontrée, on a parlé de ce problème et elle est d'accord pour dire qu'on doit travailler sur cette question. Parce que deux bras de l'action extérieure de l'Union européenne. Plus ils travailleront rapidement ensemble, mieux ce sera.